Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo où je vous présenter un peu l'avancement de mon projet. Donc en fait j'ai un projet de jeu vidéo et euh, il avance doucement. Euh... Je vais pas vous expliquer euh, vraiment comment je fais les choses et tout. Euh, mais je vais vous dire plutôt comment j'avance. Voilà, ça va être un, un truc que, que je vais tenir euh, tous les jours ou je sais pas quand, enfin on verra bien, mais pour l'instant.. Euh... Je, je vous fais une petite vidéo là, ça peut être tous les, les dimanches, on verra la fréquence. Donc pour l'instant en fait on voit bien qu'il y a le personnage qui peut bouger dans tous les sens, il peut sauter. Pour l'instant il ne peut pas se baisser mais il devrait pouvoir le faire. Donc il y a un système de vie qui est disponible que je vous montrerai après. Il y a un système de, de pièces aussi. Donc là quand je prends une pièce en or, bah, du coup j'ai une pièce. Quand je prends une pièce en rubis, du coup j'ai deux pièces donc qui s'ajoutent à, à mon collectable. Et du coup là j'ai 5 euh, pièces quand je prends une pièce en émeraude. Donc là vais vous montrer le système de, de dégâts. Donc là j'ai un ennemi, un ennemi qui lui, il se déplace d'un point à un autre. Donc ça c'est avec un système de waypoint. Donc si il me touche, bah, du coup je deviens invincible et il ne peut pas me refaire de dégâts. Donc là vous voyez, là, il ne peut pas me refaire de dégâts. Et si je lui saute dessus, et bah, il disparaît. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout, j'ai pas plus avancé. Ah si, j'ai aussi fait un système d'inventory. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment grand chose. C'est juste que quand j'appuie sur i, on voit l'inventaire qui s'affiche. Et quand je réappuie sur i, l'inventaire s'enlève. Voilà. J'espère que ça vous a plu, voilà. Je, J'ai pas plus à vous montrer. J'espère que je pourrai vous remontrer une petite vidéo. Ah, j'ai je... oublié de vous dire que j'ai travaillé sur l'animation, etc. Enfin... C'est des choses que ce qui se voit sans voir. Mais euh, voilà. Bref. Merci d'avoir regardé, euh, n'hésitez pas à donner votre avis euh, en commentaire, avec un like, un, un dislike et à partager. Au revoir.